Doit-on faire de la publicité YouTube ou Facebook Aucune Les deux C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Izzy Katala, je suis consultante en personal branding, internet stratégiste. J'aide mes clients à avoir plus de visibilité, plus de notoriété et plus de clients grâce à internet. Si ce n'est pas encore déjà fait et pour commencer sur internet, je vous invite à aller télécharger les 5 formations que j'ai mises à votre disposition. Elles sont entièrement gratuites, c'est Ambition Web. Je vous invite à regarder la petite musique juste là. Voilà. Euh, alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir Eh bien, euh, je ne sais jamais en fait si je dois faire de la publicité Facebook et Instagram... Je dirais plutôt que lorsqu'une cliente me demande est-ce que je dois faire de la publicité Facebook ou Instagram, je ne sais jamais quoi lui répondre. Moi je suis euh, amoureuse de la publicité Facebook, j'utilise le business manager, mais très sincèrement, lorsqu'on ne connaît pas le système, on s'y perd très très très rapidement. Surtout que euh, les interfaces changent en fonction de l'ancienneté en fonction du compte professionnel etc. Début du mois de juillet j'étais en mastermind avec, avec mes, mes, mes mastermind les membres de mon mastermind et à un moment j'explique quelque chose et euh, une de mes clientes elle me dit mais moi j'ai pas du tout ça et j'ai dit mais euh... et une autre elle me dit mais moi non plus j'ai pas ça et donc je leur ai demandé de partager leur écran et en fait on s'est rendu compte à ce moment là qu'on avait quatre interfaces complètement différentes donc sachant qu'une en plus fait partie du fuseau américain euh, donc voilà Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est pas du tout euh, comment utiliser le Business Manager. Ce qu'on va voir, en fait, c'est on va faire une On va booster sur Facebook. On va booster sur Instagram en utilisant le booster Facebook et en, en allant directement sur Instagram. Pour Instagram, j'aurai mon téléphone. Donc, je vous filmerai mon téléphone. Et euh, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre 30 euros d'un côté, 30 euros de l'autre. Et on va voir tout simplement les résultats. Qu'est-ce que ces 30 euros sur Facebook ont concrètement apporté et qu'est-ce que ces 30 euros sur Instagram ont concrètement apporté Donc ça, ce sera l'objet d'une deuxième vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer euh, comment mettre un post euh, en publication. Je vais vous expliquer également comment on booste correctement sur Facebook et comment on booste correctement sur Instagram. Et on fera une autre vidéo dans... Euh, 7 jours pour justement voir les résultats. Et là, je vous partagerai aussi mon écran, parce que normalement, on peut le voir, on peut voir Instagram aussi sur l'ordinateur, ou sinon on viendra sur mon téléphone. quand on va le faire là voilà, pour euh, l'introduction, Donc la vidéo va se diviser en trois parties. La première, eh ben, on va mettre le post tout simplement euh, sur tous les réseaux sociaux. La deuxième, on va booster Facebook. La troisième, on va booster Instagram. Résultat, la semaine prochaine, on va donc passer sur mon ordinateur. Alors, la première partie, ça va être tout simplement d'aller poster ce fameux visuel que j'ai fait euh, sur les différents réseaux sociaux. Euh, donc là, c'est un visuel que j'ai fait sur Canva qui regroupe en fait euh, le contenu du live que j'ai fait mardi dernier. Euh, vous le savez, sur Facebook, j'en profite pour vous montrer tant qu'on y est. Sur Facebook, YouTube et Instagram, je fais. Non, Facebook, YouTube et LinkedIn, je fais un live par semaine tous les mardis à 13h30. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Et euh, donc, je vais vous montrer ça de suite. En profite alors donc ça c'est ma page professionnelle et vous voyez donc ça c'est la petite citation les petites citations qui sont postées tous les jours voilà donc une fois euh, par semaine je fais un live à 13h30 là exceptionnellement il était à 14h30 donc de ce live du contenu de ce live j'ai fait un visuel qui est celui ci donc trois erreurs qui empêchent de faire grandir votre marque et euh, avec ceci en parallèle, j'ai préparé à côté, j'espère que vous n'entendez pas trop trop les travaux, euh, j'ai préparé ici un texte qui va aller avec. Alors la première partie va être tout simplement d'aller télécharger ce visuel. Alors le but c'est pas de vous montrer comment on fait des visuels, euh, je vous ai déjà fait ça dans d'autres vidéos, donc là on va tout simplement, aller télécharger le PNG. Alors, pourquoi je prends PNG plutôt que JPEG ou autre Eh bien, tout simplement, c'est qu'un PNG, c'est plus léger qu'un JPEG. Hop euh, Oui, c'est ça. Hop Ouh, je crois que j'ai stoppé la vidéo. Oui, j'avais bien stoppé la vidéo. Donc, je vais juste me décaler ici. On prend cette vidéo. Donc, je vais tout simplement hop, la télécharger. Ensuite, pour aller plus vite, parce que peut-être que certains d'entre vous font encore ça, ils vont d'abord sur YouTube, ils postent une vidéo sur Facebook, ils postent une vidéo, etc. Moi, j'utilise Buffer. Pareil, j'ai déjà fait euh, une autre vidéo là-dessus. Donc, on va aller très très vite. Rapidement, je résume ce qu'est Buffer. Buffer est un logiciel qui est une version gratuite et qui va vous permettre de poster sur plusieurs réseaux sociaux en même temps. Donc, la première étape va être d'aller chercher l'image sur mon ordinateur. Je pourrais directement la relier à Canva. Mais dans ce cas-là, vous voyez bien qu'avant d'extraire, j'ai renommé hein, la vidéo, euh, l'image. Là, je vais rajouter renommé. Alors, toujours que chaque image ait bien le texte que vous voulez qu'il y ait dedans. Rajoutez, bien sûr, le nom de votre entreprise. Ça, c'est hyper, hyper important pour tout ce qui est réseaux sociaux et pour ce qui est Google. Euh, votre marque, c'est vous. Parce qu'en fait, euh, Google ne sait pas reconnaître une image. Par contre, si vous mettez des mots qui décrivent bien l'image, eh bien, Google va savoir que ce visuel est pour vous. Donc, ici, on poste le visuel. Je vais aller chercher le texte que j'ai préparé avec tous les hashtags. Hop. CTRL C, je reviens ici, je colle mon texte. Voilà, et ensuite, ici, vous voyez que ce texte va apparaître dans mon groupe Les ambitions du web. Well. Je vais également le, également le rajouter sur ma page Facebook, sur mon Twitter, mais je vais le réduire, sur mon LinkedIn, et je vais également le rajouter sur Instagram. Euh, là, je ne vais pas faire de CTA, je vais juste le laisser comme ça. Pourquoi Parce que je vais m'en servir comme publicité. Donc, euh, c'est donc vrai que sur LinkedIn, donc je vais faire de la publicité aujourd'hui sur Facebook, ici, et sur Instagram. C'est le but hein, de la vidéo. Euh, pourtant, je ne vais pas en mettre sur tout. Je vais vraiment laisser comme ça. Et euh, pour une, voilà, on fait au plus simple. Par contre, lorsque vous allez poster sur Twitter, ici, le texte est souvent trop long. Donc là, on va réduire... Euh... Alors, vous faites probablement l'une de ces erreurs. Hop. Donc là, je vais tout supprimer. Je vais marquer, hop, l'inconstance. Vais... Vraiment, là, c'est juste pour... Euh... Hop. De toute façon, il n'y a pas de CTA. Donc, je vais juste faire ça, en fait, et laisser les hashtags. Voir si je peux avoir plusieurs hashtags de prix. Forcément, on ne pourra pas avoir tous les hashtags parce que Twitter a vraiment, vraiment euh... un nombre de hashtags qui est limité. Donc, on va allez loin aujourd'hui. Vérifiez aussi que LinkedIn, comme vous le voyez, a souvent un texte qui est plus court. Donc euh, là, c'est pareil. On va euh... hop, on va juste réduire un petit peu rapidement. Euh, ajouter de la valeur et générer des ventes. Donc, on va juste faire ça et on va pas mettre de hashtags. J'aime bien pourtant avoir des hashtags, mais écoutez, euh... bon, je vais faire ça pour Twitter. Tiens. Hop, Je vais juste laisser les hashtags, le texte par lui-même, parce qu'il y a déjà du texte. Hein, je vous l'ai dit sur le visuel, j'ai un résumé. Donc, on a bien le groupe Facebook, on a la page Facebook, on a Twitter, on a LinkedIn et ensuite on a Instagram. Ce que je veux là, c'est poster de suite. Donc, Buffer va, peut vous permettre de programmer des posts, de mettre à la suite ou programmer de suite. Nous, c'est ce qu'on va faire, programmer de suite. Donc là, le temps que euh, ben, ça se mette en place, euh, on va se retrouver euh, d'ici quelques minutes et je vous montrerai le temps. En fait, très sincèrement, ça met une ou deux minutes, mais je ne vais pas vous attendre pendant, je vais pas vous faire attendre pendant une ou deux minutes. On se retrouve juste après pour euh, la vidéo où je vais vous expliquer justement. Enfin, euh, On se retrouve de suite. Bien, alors, les vidéos sont maintenant en ligne. Les vidéos, pff, les posts sont maintenant en ligne. Là, vous voyez, on est sur Facebook. Hop, ici. Euh, je vous ai mis ici également le visuel sur Instagram. Vous voyez, j'ai déjà quatre cœurs sur, euh, sur Instagram. Et j'ai ici, je ne sais pas, hop, un cœur, un like. Voilà, n'hésitez pas à aller liker. Je prends, je prends. Euh, donc, ce qu'on va faire... Tout d'abord, on va commencer par booster sur Facebook. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous parler du Business Manager. Je sais l'utiliser, parce que je ne fais, euh, je ne fais que ça aujourd'hui. C'est comme ça que je, je me fais connaître au niveau de nouvelles personnes. Je fais ça depuis à peu près trois semaines en mois, puisqu'avant, je faisais tout, tout, tout en naturel. Euh, donc, le Business Facebook, je sais l'utiliser. Là, on va parler du Booster. Alors, qu'est-ce que c'est le Booster C'est ce qui est juste dessous ici. Euh, chacune des postes que vous allez faire alors lorsqu'on va cliquer ici sur booster la publication c'est en fait c'est la façon la plus simple euh, d'augmenter son audience avec facebook pour que ce soit équivalent à la publicité qu'on va faire sur Instagram. Parce qu'il faut savoir que sur Instagram, lorsque vous allez faire de la publicité, vous ne pouvez pas dire « je fais de la pub pour avoir plus d'abonnés à ma page »,« je fais de la pub pour avoir des inscrits ». Enfin, si avoir des inscrits, on peut le faire. Mais là, on va vraiment laisser en gros Facebook faire ici en automatique. C'est lui qui va décider de ce qu'on fait, d'accord euh, On ne va pas travailler le nombre d'inscrits. Ou... Non, on ne va pas travailler le nombre d'inscrits. Donc, ici, on laisse en automatique. Et ici, on ne va mettre aucun bouton pour que ce soit équivalent à euh, Instagram. Si ça vous intéresse, mettez-le-moi dans les commentaires. Est-ce que vous aimeriez que peut-être je fasse une vidéo euh, d'ici... Euh, J'ai mon chat qui essaie d'aller dehors. Euh, que je fasse une vidéo d'ici quelques temps pour tester le, les clics, euh, le nombre de clics. Hein, même si on mettra, par exemple, que j'arrête de parler aussi vite... Par exemple, si je mets 30 euros de publicité sur Instagram et 30 euros de publicité sur Facebook, combien j'aurai d'inscrits Donc, euh, ça peut être une bonne idée pour faire une autre vidéo. En tout cas là, on va simplement se contenter de faire des interactions, euh, de provoquer en fait de la connexion sur la page. Donc, ce qu'on va faire ici, on laisse en automatique, laisser Facebook sélectionner le plus pertinent d'après les paramètres, d'accord euh, ici, on a différents types d'audience. Euh, alors moi, ce que je vais faire, c'est personnes qui aiment votre page et leurs amis. Pourquoi Parce que euh, c'est à peu près la même chose sur Instagram. Lorsque vous allez faire de la publicité sur Instagram, eh bien, on va vous dire audience similaire, ce qui est à peu près la même chose. Donc par contre, moi, je vais modifier l'âge ici, parce que 18-65 ans, ça ne me correspond pas tout à fait. Euh, on va laisser France. Ça, ça me va. J'attends que le reste s'affiche. parce que Je ne peux pas descendre. Sélectionner un lieu. Alors, peut-être que euh, continuer. Peut-être que quand on prend ceci, on ne peut pas avoir autre chose. Cette publication présente peut-être des problèmes. Alors, ne vous inquiétez pas s'il y a marqué ça. Depuis le mois de janvier, on a iOS 14. Euh, C'est une mise à jour sur Facebook qui vise, euh, il y a une petite guerre entre Facebook et Apple actuellement. Euh, Apple a coupé à Facebook l'accès aux IP, résultat, Facebook ne peut plus savoir euh, qui voit réellement les posts et qui s'inscrit. Donc, Facebook a créé une mise à jour qui s'appelle iOS 14, qui permet justement de contrer cela, donc ne vous en occupez pas. On va laisser ça, résident en France et résident l'âge, on va laisser euh, Facebook faire, on fera exactement la même chose Notre but c'est d'avoir de l'interaction, pourquoi Parce que plus Facebook va voir que vous avez de l'interaction, et eh bien plus il va de lui-même montrer votre page, vos visuels à plus de personnes Et c'est ce qu'on veut, on veut être ami avec l'algorithme de ces logiciels Donc là on va laisser, parce que de toute façon je vais recliquer, tester mais on ne peut modifier que le pays. Et moi, France, ça me va très bien aujourd'hui. Ici, donc on a dit qu'on allait mettre 30 euros sur les deux. Et je vais mettre, pareil, 30 euros sur 7 jours. Le but, c'est de ne pas forcément euh, de faire le maximum de... Ce pas forcément ce que je ferais si c'était pour moi. Là, le but, c'est de comparer Facebook et Instagram. Je le redis. Donc là, on met 30 euros sur 7 jours. Euh, interaction, donc eux, ils estiment que j'aurai entre 151 et 435 interactions. Donc ça veut dire inscrire à la page, commentaire, like et partage. Donc si j'ai très sincèrement 435 interactions, ça sera pas mal. Donc, au niveau des emplacements, ici, euh, on va couper Instagram. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir complètement tester les deux plateformes. Et on testera Instagram directement sur Instagram. Donc là, vous voyez, on n'a pris que Facebook. Hop Et euh, ici, je vais garder mon pixel. Hop. Hop Parce que vous avez plusieurs ici. Tic, tic, tic Donc, pensez systématiquement à mettre un pixel. Ici, si vous en avez un, là, vous voyez, je n'ai pas le nom de domaine parce que c'est un autre pixel, c'est l'ancienne version de Facebook. Prenez euh, le... Ah oui, je sais. Alors, attendez. Ça aussi, c'est des petites choses qu'on modifie. Quand vous êtes ici, vous pouvez changer justement le pixel. Et donc, si vous prenez ici, c'est le bon pixel. C'est moi qui suis dans mes petites méandres. Ne vous inquiétez pas. Ça m'arrive. Ici, on est sur le bon pixel. C'est exactement les mêmes, le même qui est sur mon site internet. Donc, ici, on... Automatique, aucun bouton, on est toujours d'accord On descend, on descend, on descend 30 c'est bon Le pixel, c'est pas celui-ci qu'on veut Hop, on va aller prendre le pixel Easy, c'est pas non plus celui que je veux J'ai un 1682 qui me plairait beaucoup plus euh, Divine, Easy, ah il est là voilà, ça, c'est le pixel que j'utilise pour tout, toute ma pub, normalement. Donc là, on est vraiment euh, sur le bon pixel. Donc, je vous rappelle, si effectivement, vous ne trouvez pas votre pixel ici, c'est peut-être carrément qu que vous avez fait une erreur et que vous avez plusieurs comptes publicitaires. Donc là, vous voyez, on fait de la publicité sur le bon compte. Hop, alors, on vérifie, on recheck l'objectif. Ok, le bouton, il n'y en a pas. L'audience, on a dit audience similaire. Euh, on a dit c'est jours, jour 30 euros, on a dit uniquement sur Facebook, le pixel est bon, la carte de paiement, ça, bah, j'espère que c'est bon. Et tout simplement, là, on met en place de la publicité Facebook, il suffit tout simplement de cliquer ici. Alors à partir de ce moment-là, vous allez avoir un petit décalage C'est-à-dire qu'il faut euh, quelques minutes à quelques heures pour que Facebook autorise votre publicité Et ça ce n'est pas grave puisque ben, nous on, on voit ça dans 7 jours Donc c'est pas... Ah oui, autre chose que je dois vous préciser il faut à peu près 4 jours pour que Facebook définisse la meilleure audience pour vous. Donc, ne faites pas une publicité d'une journée et vous voyez que le tarif est trop cher. Euh, vous voyez que le prix est trop cher, vous n'avez pas assez de résultats. Il faut vraiment 4 jours pour que Facebook Facebook détermine la meilleure audience pour vous. Donc, vraiment laissez le logiciel travailler. Vous voyez là, j'ai mis 30 euros sur euh, une semaine. Euh, mettez plutôt même si vous avez que 10 euros mettez 10 euros sur une semaine plutôt que 10 euros sur deux jours je vous assure que les résultats seront bien mieux et en plus par la suite facebook va voir que même si vous ne mettez pas beaucoup vous êtes régulier dans cette communication et donc il va vous favoriser et ensuite vous allez sûrement avoir un conseiller qui va vous appeler qui va vous aider à faire une meilleure publicité en tout cas c'est ce qu'ils disent moi je me débrouille très bien tout ça euh, on vérifie donc là vous voyez euh, hop ici c'est cette publicité-là qui est donc en cours d'examen. Et c'est ici que dans quelques jours, on ira vérifier les résultats. Là, eh bien, c'est en cours. Voilà en ce qui concerne la publicité, euh, tout ce qui est euh, Facebook. Maintenant, on va s'occuper d'Instagram. Alors, je me décale un peu, comme ça, on pourra mettre euh, l'écran à côté. Euh, alors, là, on est sur mon clavier. Vous le voyez ici, on est sur mon écran. Euh... Que je vérifie bien que tout se poste correctement Exact Donc on est sur mon écran Ah j'ai perdu une boucle de rêve. On va l'enlever <rire> Je pense que ce sera mieux hein. Allez euh, Donc je suis obligée de faire la vidéo en kit Aujourd'hui C'est une... ça être maman solo On fait la vie en kit Bref on continue Comme quoi développer une activité quand on est maman solo ça fonctionne aussi Alors là on est sur mon écran vous voyez là, on est sur mon profil euh, Instagram. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller vous abonner au profil Instagram. On va cliquer tout simplement sur le post euh, que l'on veut promouvoir exactement comme l'autre. Et on va également cliquer sur booster. Là, ça ne change absolument rien. Voilà. Et là, vous voyez, on peut faire plus de visites du profil, plus de visites du site web ou plus de messages. On va faire exactement comme on a fait avec euh, Facebook tout à l'heure. On va faire plus de visites du profil. Le but, en fait, Facebook, c'est en automatique, mais Facebook, on ne peut pas lui dire plus de visites du profil. Ça ne fonctionne pas. Par contre, comme on n'a pas mis de lien sur Facebook, et ben là, on ne peut pas mettre de lien et on n'a pas mis des messages sur Facebook. Donc pareil, ça ne sert à rien. Donc là, on va continuer tout simplement. catégorie de l'audience, là je vous ai dit automatique, vous voyez il y a euh, catégorie publicitaire euh, spécifique donc ça c'est quelque chose qu'on pourra voir euh, comme euh, si les gens ont un emploi s'ils ont par exemple bientôt leur anniversaire ou autre automatique, Instagram cible les personnes semblables à vos abonnés, c'est exactement ce qu'on a fait sur Facebook, ensuite on pourrait euh, créer une audience spécifique comme moi j'avais créé marketing personnel et on peut créer la vôtre donc retravailler sur une audience ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui on va rester donc sur euh, automatique. Là, on a dit donc qu'on allait faire... Vous voyez, donc, le budget, vous pouvez le varier ici. Donc là, c'est le budget par jour. Et ici, c'est le budget, c'est le nombre de jours. Donc nous, on a dit qu'on faisait 37 euh, jours. Et qu'on faisait... Hop On ne peut pas faire 30 tout court oh, sûrement. Bon, on va faire 35. Apparemment, on ne peut pas euh, faire des centimes. Si j'avais su, j'aurais modifié avant. Euh, ce que je ferai, c'est que j'irai sur Facebook, à modifier le. On le fera ensemble dans 5 minutes. J'irai modifier le budget comme ça. On restera à 35 pour les deux, d'accord Ou à 28. Euh, ouais. On va faire plutôt 28 parce que ouais, je sais que pour certaines personnes, des fois, 30 euros par semaine, ça peut être dur. Donc, on va laisser hop, 28. Et je mettrai 28, je, vous explique, je vais vous montrer comment on fait. Donc, 28 euros sur 7 jours. Donc là, ils expliquent, vous voyez, la couverture semble un peu plus importante que ce qu'on a fait tout à l'heure euh, sur Facebook. Vous voyez en haut qu'au niveau des onglets, bah, on a déjà fait tout ce qu'il fallait faire pour faire de la publicité sur Instagram. Et là, on récapitule, donc on vérifie votre publicité. La, votre couverture estimée est de 2700 à 7200, c'est bien, ça fait 27 de 2, 2, 7, 2, 7 2. les 2, j'aime beaucoup les chiffres jumeaux. Une fois que votre promotion débutera, vous pourrez suspendre les dépenses à tout moment, donc on peut effectivement arrêter à tout moment, ce que je vous déconseille euh, de faire puisqu'il faut toujours un certain temps pour que l'audience se fasse. Objectif, plus de visites du profil. C'est ce qu'on veut. Audience automatique. Je, je lève comme ça. Euh, je suis au niveau de la caméra. Euh, ensuite, on a dit le budget 28. La carte de paiement, c'est la même. Et on va tout simplement cliquer sur « Booster ». On attend quelques minutes. La promotion a été envoyée. Donc là, il faut pareil, comme je vous l'ai dit, quelques jours pour que la publication, la publicité soit autorisée. Et par la suite, vous verrez que dessous, il y a marqué, euh, là, on peut voir voir les statistiques. Donc par la suite, quand vous allez cliquer sur voir les statistiques, voilà, vous allez avoir tous les retours, euh, tous les comptes que ça a touché, etc. Vous avez les comptes, vous, aurez, vous verrez la différence entre les vues naturelles et les vues qui sont boostées. Euh, là, par exemple, on a eu 45 comptes touchés, 6% n'étaient pas abonnés. Vous voyez, déjà, j'ai un pourcentage de personnes qui ont vu euh, le post qui ne sont pas des abonnés. Donc, ça, c'est très, très bien. Et je n'ai pas encore payé. Et j'ai donc 3 qui sont du hashtag. Alors là, par contre, j'aimerais bien savoir quels sont les hashtags qui ont fonctionné puisque j'ai testé des nouveaux hashtags. Donc ça, ce serait hyper intéressant. Mais ce sera peut-être le sujet d'une nouvelle vidéo. Euh, pour la publicité, Facebook, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser sur l'ordinateur, et modifier le coût. Tout simplement, on va aller voir, sur la... voir la publicité. Alors, elle est en cours d'examen. On ne peut pas pour l'instant. Donc, théoriquement, c'est super facile. Il suffit de cliquer. Euh, on va essayer de voir si j'actualise et si ça change quelque chose. Voilà. Euh, examen en cours. Affiché. Les résultats, donc on va pouvoir le voir. Ici, vous cliquez sur « On ne va pas pouvoir le voir ». Je parle très vite. Je suis, J'habite dans le sud de la France. Et euh, dans le sud de la France, on parle très vite. Et je sais qu'il faut que je ralentisse. Donc là, vous allez cliquer sur les trois petits points qui vont vous permettre de modifier modifier la publicité, la publication, publicité plutôt là. Et on va descendre ici au niveau du cou. Et ici, tout simplement, on va marquer « 28 ». Comme ça, on aura euh, quelque chose qui est 100% équivalent. Enregistrer la publicité. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre la semaine prochaine pour voir les résultats. Voilà, maintenant, tout est en place. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour voir les résultats euh, bah, de ces publicités pour voir s'il est plus intéressant euh, si ça permet d'avoir des likes, des inscrits etc. Euh, pour voir si ça augmente le nombre d'abonnés. Vous allez voir que, vous avez vu qu'il y a plusieurs types de paramètres en place. J'ai essayé de mettre des paramètres qui sont à peu près égaux. En tout cas, moi je suis impatiente de voir ça la semaine prochaine. Je vous dis à la semaine prochaine et euh, mettez un like si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions par contre, n'hésitez pas à mettre un si vos interfaces sont différentes Je vous l'ai dit tout au long de la vidéo C'est normal en fonction du lieu Où vous êtes etc Tout le monde n'a pas malheureusement Le même interface Facebook Voilà je vous laisse ça Et je vous souhaite une excellente fin de journée Et surtout n'oubliez pas votre marque c'est vous